Bonjour chers scorpions, voici vos prévisions pour la semaine du 9 au 15 mars 2020. Vous allez remarquer qu'il n'y a pas de préambule cette semaine, donc pas de prévision générale. Les prévisions seront plutôt personnalisées pour vous, chers scorpions, pour toute la vidéo. Euh, J'ai pris cette décision après avoir lancé un petit sondage et les résultats du sondage, bien qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes qui ont participé à ce sondage, mais euh, j'ai compris que des prévisions euh, personnalisées seraient de préférence. Donc j'espère que vous allez aimer cette nouvelle manière de faire. Donnez-moi votre opinion après euh, avoir consulté la vidéo, Aimez, commentez et partagez si possible aussi. J'apprécierai. On passe maintenant aux prévisions. Le soleil euh, est toujours dans votre cinquième maison, cher scorpion, dans le poisson. La cinquième maison, c'est la maison du plaisir, des loisirs, des amours et de la créativité. Et cette semaine, le soleil sera conjoint à Neptune, ce qui va augmenter votre sensibilité créative et aussi votre intuition, ainsi que votre, votre empathie. Vous ressentirez ce que les autres ressentent et vous pourriez en être affecté, ce qui pourrait vous rendre très serviable et désireux d'offrir votre aide à tout ce qui en a besoin. Mais aussi, il pourrait vous rendre très généreux, surtout avec le sextile que, soleil, que le soleil et Neptune Font avec votre gouverneur Mars qui est dans votre troisième maison. Donc la seule chose dont je pourrais vous avertir c'est que euh, de vous assurer à qui offrir votre aide. Et assurez-vous qu'ils qu en ont vraiment besoin. Car cette générosité pourrait apparaître pour certaines personnes une faiblesse. Et il y en a qui pourraient vouloir en profiter cette conjonction du soleil à Neptune augmentera aussi votre créativité au niveau de la littérature et la musique. Et si vous travaillez dans ces domaines, ce genre d'activité est très favorisé par ces énergies combinées et vous pourriez même en profiter financièrement. Mercure rétrogradé dernièrement dans votre Cinquième maison, ce qui vous a donné l'opportunité de réviser certaines décisions ou réévaluer certains aspects qui pourraient concerner les enfants ou les projets lucratifs, vos projets lucratifs, votre commerce, vos loisirs ou votre plaisir et vos relations affectives. Vous auriez établi des plans et maintenant, avec la pleine lune, dans votre onzième maison et Mercure qui recommence son transit direct, vous serez en mesure d'exécuter les plans et prendre les décisions nécessaires pour aller de l'avant. Vénus est maintenant dans votre septième maison dans le taureau et cette semaine elle sera conjointe à Uranus d'une manière très étroite, sont collés, comme vous voyez. Donc, elle sera chargée par l'énergie uranienne, imprévisible et inattendue. Durant cette semaine, vous pourriez vous attendre à des événements inattendus qui pourraient concerner soit euh, des, des contrats euh, signer, peut-être la signature des contrats, ou bien euh, des offres d'emploi, ou une nouvelle relation amoureuse, si vous étiez célibataire, ou une relation professionnelle qui deviendrait sérieuse rapidement, ou peut-être aussi un gain inattendu. Mais aussi, Vénus étant la gouverneure de votre douzième maison, vous pourriez vous attendre à des nouvelles surprenantes, des secrets qui pourraient être révélés, et qui pourraient vous concerner, ou concerner une personne qui vous serait très chère. Vénus va rester dans cette maison jusqu'au 3 avril. Donc, durant cette période, même si à la fin du mois de mars, elle ne sera pas peut-être conjointe à Uranus, mais elle va être encore chargée par l'énergie d'Uranus. Donc, d'ici la fin du mois de mars, vous pourriez continuer à vous attendre à des événements surprenants. Je passe maintenant aux prévisions quotidiennes. Lundi, lundi pour le Québec et lundi et mardi AM pour l'Europe, la Lune sera dans la Vierge, dans votre onzième maison. Les plus chanceux seront Vierge, Capricorne, Taureau et les moins chanceux les Balances. Et vous, vous êtes ici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 et plus sociable. Mardi et mercredi pour le Québec et mardi pm, mercredi et jeudi am pour l'Europe. La lune sera dans la balance, votre douzième maison. Les plus chanceux seront les balances gémeaux et verso et les moins chanceux seront vous, chers scorpions, et je m'en excuse. Donc la lune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 car elles seront beaucoup plus amicales et beaucoup plus euh, chanceuses. Jeudi et vendredi pour le Québec et jeudi PM, vendredi et samedi AM pour l'Europe. La lune sera dans le scorpion et les plus chanceux seront, vous chers scorpions, les cancers et les poissons et les moins chanceux les sagittaires. Donc, la Lune sera dans votre signe. Ça va être une période d'énergie, d'enthousiasme et d'optimisme. Mars, votre gouverneur, est conjoint légèrement cette semaine à Jupiter. Et la semaine prochaine, ces deux planètes seront davantage conjoints, Donc, ils vont être collés. Donc, l'expansion conjointe à l'exécution. Alors, vous exécuterez vos tâches très aisément et vos réunions et négociations déroulent à votre avantage. Votre attitude serviable sera admirée et appréciée par tout le monde, surtout vos supérieurs. Et vous serez démarqué par votre travail d'équipe et votre diligence et votre intellect. Vous trouverez des solutions à tout et cela sera très apprécié.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 C'est tout ce que j'ai pour vous, chers scorpions. Donnez-moi votre avis à propos de cette nouvelle présentation des prévisions hebdomadaires. Euh, aimez, commentez et surtout partagez, s'il vous plaît. Je vous remercie à l'avance. Je vous aime beaucoup. À la prochaine.